Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning aujourd'hui on s'attaque au deuxième épisode de notre série où on vous présente nos meilleurs diaporamas et donc non je ne prononcerai pas le nom de cette série parce que personne ne veut entendre mon accent en anglais et aujourd'hui on va s'attaquer à une application qu'on a réalisée de A à Z sur PowerPoint et qui a été intégrée dans le diaporama Pourquoi avoir réalisé de A à Z une application déjà dans PowerPoint et ne pas avoir utilisé un logiciel qu'on peut trouver sur Internet ou qu'on peut télécharger Tout simplement parce qu'on voulait qu'il soit intégré à la présentation, qu'on n'ait pas besoin d'en sortir ou qu'on n'ait pas à importer par exemple une vidéo qu'on aurait enregistrée au préalable. Mais vous verrez que le rendu est tout à fait honorable et qu'on est vraiment en immersion dans l'application, on y croit vraiment. On arrive à vraiment retranscrire une expérience utilisateur. Mais n'oubliez pas qu'avant ça, il y a un diaporama et je vous propose de commencer par ça. Et bien sûr, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne vous coûte rien et ça vous permet de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Comme d'habitude, il y a un lien dans la description ou un gros bouton rouge à abonner. Alors on compte sur vous. Bon, je suis désolé de vous couper pendant ce bon moment que vous étiez en train de passer à regarder notre diaporama mais ce que vous allez voir est encore mieux parce qu'on va simuler ensemble le fonctionnement de l'application. Et du coup pour ça on va s'intéresser pas au fonctionnement de l'application parce que ça on le verra dans un prochain tutoriel mais comment naviguer à travers et du coup ce que PowerPoint offre comme possibilité. Du coup on va passer à la slide d'après vous allez voir qu'il y a une petite animation 3D donc ça commence assez fort. Et du coup là on se retrouve sur un écran de téléphone qui est assez bien simulé, alors le choix du téléphone là c'est celui qui était proposé par défaut sur powerpoint et on vous montrera dans une prochaine vidéo qu'on peut même changer le téléphone en important un autre modèle 3d depuis internet et par exemple le remplacer par un iphone. Passons à la navigation, donc là on peut voir que chaque bouton quand on passe dessus peut s'animer, alors celui-là non mais vous verrez après pourquoi, et donc on a vraiment voulu offrir pas mal de possibilités pour que ça ait vraiment l'impression de naviguer. Alors. Faut faire attention, ce diaporama, on l'a réalisé dans le cadre d'une présentation. C'est-à-dire qu'on naviguait dans l'application nous-mêmes et que du coup, c'était pas les enseignants ou quelqu'un d'autre qui naviguait dedans. Du coup, elle est assez scriptée. Mais on vous montrera qu'au final, en fait, ce sont juste des formes sur lesquelles on a mis une animation qui fait que quand on passe dessus, ça fait ça. Et on va même pouvoir cliquer dessus, donc je vais le faire. Donc voilà, un nouveau menu apparaît comme si on était sur une application mobile. Et là, on va aller dans l'assistance vidéo, c'est ce qu'on voulait faire. Un nouveau menu apparaît donc là bon on s'en fiche un petit peu du contenu concrètement le but c'est vraiment que vous voyez le fonctionnement et pas tant le fond donc là on va aller sur maintenant et c'est là que ça commence à devenir intéressant alors là vous allez peut-être remarquer que la box qu'on vient d'inclure est aussi un élément 3d tout comme le téléphone par exemple et vous auriez raison de nous dire que on déconseille très souvent d'utiliser des formes 3d mais là quand il s'agit d'imager quelque chose et de l'utiliser par exemple dans le cadre d'une application on va voir que ça peut vraiment être intéressant et que c'est un réel usage du coup là on va passer à la table d'après donc là on nous indique qu'il faut passer le téléphone en mode paysage donc c'est des instructions qui sont censées arriver sur le téléphone du client voilà on passe en mode paysage vous allez voir ici que tout s'adapte on a vraiment tout calculé pour que ce soit vraiment une bonne expérience utilisateur du coup on va passer à la slide 2 d'après donc c'est une animation pour grossir la box. et donc là on a les instructions qui apparaissent à l'écran on retourne dans le menu donc c'est une navigation comme si on était vraiment dans une application Il faut que ce soit naturel donc la deuxième étape c'était le décodeur donc on va aller dessus Pareil, comme tout à l'heure, assistance vidéo, maintenant. Et donc là, on a un petit décodeur qui se met à bouger en plus. Donc même chose que tout à l'heure, on passe en mode paysage. Et donc maintenant, on continue. Donc c'était dans le cas où un client euh, aurait perdu son code Wi-Fi et voudrait le retrouver. Tout simplement, en fait, on va indiquer qu'il faut retourner la box. Et là, vous voyez, la 3D, c'est vraiment intéressant. Et en dessous, vous trouvez le code Wi-Fi, que je vous invite à lire avec une grande insistance, parce que c'est vraiment très important. Et là du coup on va passer à la slide de fin, le petit message qu'il ne faut pas oublier, on remercie d'avoir écouté, et comme ça on termine un diapo sur une belle note. Et voilà c'est déjà terminé, alors j'espère vraiment que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à la commenter pour nous dire si ça vous a plu, et surtout si vous voulez qu'on continue cette série. Bien sûr vous pouvez aussi la partager à votre entourage, c'est super important pour nous, et abonnez-vous à la chaîne, ça vous permet de suivre nos vidéos, ça nous soutient, et surtout en ce moment on sort vraiment des vidéos toutes les semaines, alors ce serait dommage de rater ça. Et comme j'ai dû le répéter à peu près 150 fois dans la vidéo, n'oubliez pas que bientôt on va sortir une vidéo sur les modèles 3D et comment réaliser cette application. Alors faut vraiment pas rater ça. Si vous êtes encore en train de m'écouter, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo et du coup vous méritez d'avoir quelques informations sur la chaîne. Et du coup le site ProLearning va vraiment bientôt sortir et notre ebook est quasiment terminé, donc il sera bientôt disponible. De toute façon, on vous tiendra au courant, donc au sein des prochaines vidéos. On va vraiment tout vous expliquer et ça va vraiment être sympa. Moi je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo, c'était un plaisir de vous parler.